Salut à tous à toutes. Laissez de se coins les Rwanda Bonjour Aujourd'hui on est là. Tout simplement on est bien dans le froid. On va aller demander du filles C'est quoi les phrases qu'elles aimeraient entendre d'un mec. Tu vois quand elles draguent ou Saint Valentin tout ça et tout. C'est parti. Salut. Tu vas bien? Très bien et toi? Et franchement je kiffe ton look. Hein. Merci c'est gentil. Faut le dire hein. bah, merci. merci. Salut. <rire> Salut. Tu vas bien? Oui ça va et toi? T'es pressé toi on dirait? Hein. Un petit peu ouais. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, niama bien, très très bien. Très bien. <rire> Salut, tu vas bien? Ouais, très bien et toi? Très bien. Alors, est-ce que d'abord tu es en couple pour commencer? Non. Ah, tu es pas en couple? Non. C'est un choix ou c'est par euh, dépit? Euh, les, les deux. Euh... Les deux, ouais. D'accord, ok. D'abord, est-ce que tu es en couple? Pourquoi tu as un peu hésité là? Ma vie est triste. <rire> okay, <d 'accord, rire> ouais. On va pas trop creuser, alors on va pas trop creuser. Ouais. Ça fait longtemps? Trois mois. Moi donc c'est un bon début, ouais. c'est un bon début. Oui. Ça fait longtemps. Oui, ça fait presque un an. Mal hein. C'est pas mal hein. Ouais, ça, fait pas pas mal, hein ça va. Ça fait mal hein. Oui. Ça fait longtemps. Oui. Un enfin, an. Longtemps, tout est relatif mais. Bon, euh... Un an, près. Non quatre ans. Ah quand même c'est long hein. <rire> ouais. Oui c'est long. Non je suis ah célibataire. Ah bon c'est pas ton copain juste à l'instant. Non c'est pas mon copain. Ah, ok je croyais d'accord ok ah, d'accord ok. Est-ce que d'abord tu es en couple. Maintenant non. Maintenant non donc c'est assez récent alors. Ouais. Genre à moi à peu près. Ouais. Ah d'accord, ok, bon. Ça finit un peu comment Un peu mal euh, ou bien Un peu mal. Ah merde, putain, putain, putain. Non. Je pas en couple non. Pourquoi ça tôt. Parce que je suis bien toute seule et que bien. voilà. Ça veut dire que tu te combles toute seule, c'est bon Exactement. <rire> Alors, disons que imaginons qu'un mec vient te draguer, ouais. ok Ouais. un homme dans la rue <rire> ou dans une boîte. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de ce mec-là Les phrases que tu aimerais entendre Putain, Je sais pas du tout. Fin... Des phrases qui te plairaient, disons. Je sais pas, genre juste venir aborder euh, simplement. Enfin, faut pas être compliqué, quoi. Enfin. Compliqué, tu veux dire dans quel sens compliqué Pff, Je sais pas. Faut pas se prendre la tête. Enfin, genre, je... genre je sais pas. Je sais pas. Genre je sais pas du tout, en fait. Donc, donc, si, donc si, par exemple moi je viens, je dis ouais viens chez moi. Ouais non non voilà. <rire> non la jamba. Pas besoin <rire> voilà. Non la pas Non c'est simple, hein, simple. Simple. Simple. On euh, ouais, bah, est d'accord. Enfin, salut. Enfin aborder poliment euh, oh, bah, bah, et tout. Bah, basique. Bah, <rire> Okay. Euh, bah, ça fait un peu cliché, mais genre qu'il m'a trouvé jolie et que voilà, peut-être intéressant, qu'il voulait me parler. Mmh. Après ça fait un peu un peu en rude quoi. <rire> enfin tout de suite ouais. on pense, dès qu'un mec vient nous parler, on pense tout de suite que c'est euh, mauvais quoi. Mais pas forcément. Okay. Mais ouais, que je suis jolie, que peut-être que je l'intéresse, qu'il veut discuter, enfin voilà. D'accord, un, un peu de base, oui, oui forcément discuter, ouais. Donc toi tu que si un mec ouais. vient dans la rue, tu seras pas vraiment dérangé euh, Si, moi personnellement ça me dérange, parce que je suis okay. un peu comme ça. Mais, euh, mais après je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je pense que ça dépend de la manière dont il vient me parler. ça ouais, ben J'ai pas envie qu'il qu commence directement par me draguer en fait c'est ça le truc dis-moi j'ai dis j'ai juste envie qu'on puisse faire connaissance et qu'à un moment donné si lui il a envie parce qu'il a le droit d'avoir envie mm -hmm. et ben euh, me fasse comprendre je sais pas je sais pas à pa en vrai ça dépend de ça dépend de la personne parce qu'un mec peut être hyper cash mais parce que au feeling ça se passe bien ouais. et ben tu peux avoir la sensation qui dépasse pas ton, ton seuil d'intimité ouais, et qui ouais. va pas qui va pas à et quelqu'un peut être euh, hyper euh, entre faire les choses un peu entre les deux et directement moi je vais sentir que c'est chelou c'est ouais, que... bizarre quoi. donc en fait c'est pas tellement les mots c'est vraiment la manière de faire et c'est comment les gens agissent entre eux et, genre, alors je peux pas dire la phrase type qui me ferait plaisir, mais c'est l'intention avec laquelle tu vas. En fait, c'est partir du principe que la fille n'est pas acquise, que tu fais pas n'importe quoi, et que surtout c'est pas seulement une fille, c'est un individu comme toi en fait. Mm -hmm. C'est tout. D'accord, ok. Euh, ça dépend. Ça dépend en fait. Qu'est-ce que j'aimerais entendre ouais. bah, des trucs positifs déjà. Des compliments. Oui des compliments, mmh. déjà. Et voir ce qu'il veut. Ah, qui me dit dise... qu ce qu'il veut c'est quand un homme vient... Euh, bah non ça dépend, il y a plusieurs trucs <rire> Comment ça plusieurs trucs là <rire> Mais il y en a qui veulent du sérieux, il y en a ah, qui veulent juste... Ah, oui. euh, voilà, ah, okay. voilà. Oh, pas. des phrases qui te je sais pas qui te ferait plaisir par exemple bah un mec qui vient juste parler déjà de base ouais. euh, sans forcément euh, venir te voir pour te dire enfin euh, pour te draguer directement même si on sait que c'est si le mec qui vient nous voir c'est bah, euh, bon, euh, voilà. Bon, voilà mais un mec qui vient qui commence à te la discute euh, après euh, je sais pas oh, qu'est-ce qu'il pourrait dire je sais pas bah des compliments des petits compliments ah, pas, des compl on aime bien hein ah, bah, forcément ah, oui. ça fait plaisir quand on je dit euh, qu'on est si on est joli ou bien habillé ou bah, un oui. petit sourire un truc après c'est surtout aussi je sais pas dans les regards dans les sourires dans, dans tout dans le sourire d'accord ok. Ouais. donc un homme qui ne sourit pas c'est mort alors. non un mec il faut ça, que ça fasse rire aussi il faut que ça fasse rire aussi d'accord ouais, bah... euh, c'est dur à hein dire. je sais pas je euh, un... <rire> sais pas euh, aucune idée aucune idée Aucun sincèrement idée aucune idée ah, vraiment De, pas Pas des compliments ou des phrases particulières il n'y a rien du tout <rire> euh, qui me fasse rire, ah, ah, rire a, ouais un truc okay. qui fait rire vraiment d'accord ok je sais pas quoi mais après ouais qui fait si rire si je viens tout nu devant toi ça marchera, ça marchera ça <rire> <ou> <rire> Tu dégages, pourtant, ça va <rire> hein! Ça non, mais c'est <rire> drôle! Mais tu prendras pas mon numéro quoi! Ok! J'aime pas les gens nus, pas ah, du comme coup, ça. Je prendrais autre chose alors. <rire> <Ouais>. <rire> bon, du coup. Bah déjà euh, bonjour. Est-ce que je peux vous offrir un verre Vous êtes charmante. Mm. Euh, pas les trucs de charot qu'on entend. <rire> Par exemple, c'est quoi des trucs de charreau pour toi euh, Cousine, euh, t'es trop bonne, frère. C'est pas possible, quoi. Franchement. Ah, non, oui. mais ça donne pas envie, surtout. Franchement, c'est abusé, quoi. <rire> non mais vraiment, alors, faudrait leur dire. Hein. La phrase que tu m'as dit, c'est en gros, est-ce que tu aimerais que je t'offre un verre, na tout. Il y a des filles qui n'aiment pas trop cette phrase là aussi, parce qu'elles se disent que ah le mec il veut pour un verre il a déjà pensé derrière ouais bon après euh, je sais pas j'suis... Enfin moi personnellement je préfère qu'on me dise oui est-ce que t'es es mignonne est ce que je peux t'offrir un verre ou que, un truc comme ça tout qu'on vienne ouais franchement ouais ok d'accord euh... que, que, que, quelle genre de phrase te ferait un peu euh, du bien disons je <rire> sais pas un truc simple tu vois genre pas un truc lourd simple tu veux dire dans quel sens simple un peu genre comment une approche euh, classique euh, pas pas un gros lourdingue Incroyable. tu vois genre subtil D'accord. Et juste pour toi, c'est quoi un gros lourdingue Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, ah, mais. Peu. ouais, t'es bonne, vas-y, viens ah, ici, voilà, vas-y... Voilà. Ce genre okay. de truc. D'accord, ok, d'accord. Quelque chose de subtil, c'est bien. Subtil, d'accord, ok. Ouais. Oula, pas les phrases clichés, pas les phrases bateaux sur le physique. Ou euh... Étoile dans les yeux ou euh, t'as un corps de déesse, comme un Nintendo. Ouais, ça ça fait chier. Okay. <rire> c'est quoi, du coup, les phrases que tu aimerais vraiment as, Les phrases qui te plairaient Je sais pas, comme ça. Une discussion intelligente, intéressante. Ok. Tu portes pas sur le physique Pas sur le physique, d'accord, ok. Ouais. Donc si le mec il vient, il te fait un compliment sur le physique, c'est bof, c'est ça bah, Ça dépend quel compliment, sinon on peut rechercher, c'est toujours ça. Rechercher, recherché, ok. Alors du coup, imagine que là tu es du coup en couple depuis un an, okay. et imaginons que c'est à Saint-Valentin. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de ce mec-là euh, Qui m'aime et qui m'accueille avec un bouquet de roses blanches. Oh, et ouais, donc, dans... hein. pourquoi blanc Je vous... Parce que c'est. Euh, mince, c'est quoi le blanc C'est euh, la fidélité. Ah, ok. Tu entendre ton copain bah déjà moi la Saint-Valentin je la fête pas parce que je trouve que ah ouais. euh, enfin, c'est pas une fête euh, si un quelqu'un si par exemple on veut dire ce qu'on s'aime c'est pas non, la peine de le dire le 14 février quoi okay. franchement non mm. moi je fête pas la Saint-Valentin d'accord okay, ça marche okay. bah. ouais. enfin, merci à toi hein. bah merci beaucoup ah je sais pas je fête pas la Saint-Valentin j'y crois ah ouais pas non okay, enfin je trouve c'est un peu euh, commercial donc euh, ah, voilà donc, mais euh, enfin un truc normal quoi. enfin de tous les jours il n'y a pas vraiment la Saint-Valentin je suis ça marche je sais pas, je t'aime. Okay. Simple, efficace, basique. Voilà, c'est okay. tout. Okay, merci à toi. Hein. Merci. Ah depuis un an? Ouais. Qui m'aime? <rire> tout simplement. Simple, basique. Efficace. <rire> bah ouais, mais non, mais qui est. Je sais pas qu'il est bien avec moi, que. Enfin, c'est simple en fait, mais les trucs les plus simples sont les les, les, les meilleurs quoi. parfois. Ok. En tout cas. Ouais. Bon, ouais. Bon. Okay. Merci à ton, toi en tout cas. Excellent. Bah, merci. Euh, bah non, on fait pas vraiment la Saint-Valentin mais genre pense euh, je pense faut pas que ça change trop, faut pas que ce soit exceptionnel les phrases mignonnes et trucs comme ça, faut que ça mm -hmm. vienne un peu tout le temps. Mais enfin euh, je suis belle qui m'aime ah, euh, voilà. Basique <rire> quoi. Hein, ouais, voilà. un peu voilà. de base quand même mais euh, mais ouais voilà, un peu la base quand même. Parfait. En tout cas, je te remercie en tout cas. Mais avec plaisir, merci. <rire> merci beaucoup en tout cas. Qui me disent ou qui me fassent euh, bah, les, deux, les deux, les deux. Allez, les deux. les deux. Qui me disent bah que tout ce qui ressent pour moi déjà ah. Ouais. Voilà, et qui me fasse, bah franchement, moi j'attends pas grand chose. On peut aller manger, même rien, rester à la maison tranquille, euh, c'est très bien. Hein. Très bien, ouais, d'accord, ok. Voilà, d'accord, ok. Donc, si attends, est-ce que tu es une Niamangourou Pardon, est-ce que tu es une Niamangourou C'est quoi C'est les gens qui aiment bien être positifs et qui ont de l'ambition, bah oui. C'est bien. Oh. Tu Manguru. Mangourou Oui. Ouais, merci. Parfait. Et du coup, ça fait un an. D'accord. Saint-Valentin arrive. Ouais. Alors, ah, qu'est-ce que tu aimerais entendre de ton copain Les phrases que tu aimerais entendre de ton copain Que ce n'est pas une fête commerciale. D'accord, ok. Allez, Vas-y, c'est bien. Hein. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas. Hein. Okay. Excellent. <rire> bon, bon, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo pour entendre Mangourou. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci à vous. À la prochaine. A la prochaine.